de recherche et vous pourrez ensuite leur poser des questions tant sur leur sujet de recherche que sur euh, leur, vie de, leur vie de doctorant, qu'est-ce que c'est pour eux de faire la recherche. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer avec Sabrina euh, Donc enfin, voilà. son sujet de recherche, euh, elle est spécialise donc en études romanes et son sujet est la biographie fictionnelle d'un personnage historique dans la prose hispano-américaine de 1974 à nos jours, études de cas. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de, de votre présence et euh, voilà, je suis très heureuse de venir partager euh, avec vous mes euh, travaux de recherche et qui sont également aussi ma passion. Euh, passionnée de, de littérature et d'histoire, euh, je me suis toujours intéressée à un objet euh, hybride euh, cité à la frontière extrême entre la littérature et l'histoire, à savoir la biographie fictionnelle d'un personnage historique. Donc de quoi s'agit-il Il, il s'agit d'un roman ou d'une nouvelle dont le personnage principal est un personnage ayant réellement existé dans le passé ou alors il peut s'agir d'un roman ou d'une nouvelle dont l'intrigue s'articule autour de ce personnage historique. Donc C'est un livre qui est structuré autour de la vie ou plus généralement d'ailleurs d'une période de vie euh, d'un personnage historique et qui mêle fait réel et fiction. Euh, et dans la prose hispano-américaine, c'est-à-dire euh, les romans, les nouvelles, qui sont écrites en espagnol par des auteurs euh, de nationalité hispano-américaine, c'est-à-dire d'un pays qui est située sur le continent américain ou dans les Caraïbes et qui sont unis par une histoire commune, évidemment, en tant qu'ancienne colonie euh, espagnole. Donc, dans -américaine, le, euh, la prose hispano-américaine, la biographie fictionnelle d'un personnage historique appartiendrait, selon euh, un critique nord-américain qui s'appelle Menton appartiendrait à ce qu'on appelle le nouveau roman historique. C'est-à-dire qu'elle serait comme un sous-genre, une sous-catégorie, du nouveau, du nouveau roman historique, et en tant que tel, elle se limiterait aux mêmes objectifs que celui-ci. Donc, autrement dit, euh, la biographie fictionnelle d'un personnage historique en prose n'existerait que dans l'ombre hein, du genre du nouveau roman historique. Or, hein, il est très frappant euh, de, de constater l'essor incroyable de la biographie fictionnelle depuis 1974, c'est-à-dire date à laquelle commencerait le mouvement roman historique, et on peut même parler d'un essor assez intarissable jusqu'à nos jours, jusqu'à l'extrême contemporaine. D'autre part, si l'on regarde la place euh, qu'occupe la biographie fictionnelle, cette fois-ci à la frontière avec l'histoire, on se rend compte également que euh, la biographie fictionnelle n'occupe pas du tout le devant de la place. Pire, d'ailleurs, elle est plutôt euh, la mal-aimée, euh, c'est-à-dire réduite à une pure fantaisie dépourvue euh, de, toute, euh, de toute autorité scientifique, évidemment face à la grande biographie historique qui, elle, serait porteuse d'une vérité objective basée sur euh, des documents euh, authentiques. Et or, là aussi, si on regarde euh, ce qui se passe dans le réel, euh, on constate que euh, ces écrivains, ces auteurs de biographies euh, fictionnelles, sont aussi euh, journalistes et ou engagés, enfin, militants politiques, c'est-à-dire fortement ancrés et engagés dans le réel hispano-américain contemporain, et ils font le choix de ne pas écrire des biographies historiques, voire très très peu, les cas sont rares, mais en revanche d'écrire des biographies fictionnelles, voire même plusieurs pour certains auteurs. Donc cela étant posé, on se retrouve face à deux questions, c'est-à-dire d'une part... Bah, pourquoi ces auteurs de fiction font-ils le choix, si la biographie fictionnelle se limite effectivement aux mêmes objectifs que le nouveau roman historique, pourquoi faire le choix de la biographie fictionnelle et non pas d'un euh, roman historique plus général, voire même d'un autre genre littéraire, c'est-à-dire par exemple la science-fiction, qui est aussi capable de délivrer un discours sur le, présent, euh, enfin, sur le passé et le présent donc, pourquoi ce choix-là de la part des auteurs Et également, pourquoi, effectivement, si ces auteurs, comme je viens de le dire, qui sont fortement engagés dans le réel hispano américain pourquoi préfèrent-ils la biographie fictionnelle à la biographie historique Donc, face à l'observation du décalage entre, finalement, l'invisibilité de la biographie fictionnelle dans l'histoire littéraire, sa marginalisation dans les sciences sociales, et... Euh, la, la préférence qu'elle suscite chez les auteurs hispano-américains, j'ai donc émis une hypothèse, qui est que la biographie fictionnelle en prose d'un personnage historique serait un terrain, euh, un outil privilégié pour mener à bien un ou plusieurs projets qui dépasseraient ceux du nouveau roman historique et ceux de la biographie historique. Donc, qu'apporterait de plus la biographie fictionnelle et comment, surtout, elle l'apporterait, quelles seraient ses armes spécifiques Donc, quels sont, sont les axes qui guident euh, ma recherche Donc, pour tester mon hypothèse, euh, avant tout, évidemment, euh, j'ai constitué un corpus euh, de biographie fictionnelle d'un personnage historique. Euh, alors, comme euh, je m'intéresse à toutes les œuvres de 1974 de 74, à nos jours, mon corpus est illimité, donc, euh, ce qui fut la cause de, de nombreuses insomnies. Euh, ça continue encore mais ça va mieux et, euh, mais toutefois de fait euh, mon corpus est limité car 1 bah, je n'ai pas accès à toutes les œuvres. et euh, deux, euh, malgré mon travail de veille de scientifique pardon, euh, il est évident que la publication de biographie fictionnelle euh, m'a échappé voire continue euh, de m'échapper malgré tout euh, mon corpus aujourd'hui euh, comprend une trentaine de biographies fictionnelles et euh, je pense qu'il est capable euh, d'offrir un travail, euh, des travaux de recherche représentatifs. Donc pourquoi Parce qu'il euh, mêle des auteurs hommes et des auteurs femmes, euh, issus d'une grande diversité euh, hispano-américaine, qui appartiennent à des générations différentes, qui ont choisi comme personnages historiques. Euh, des personnages venant de domaines différents, comme le monde artistique, le monde militaire, le monde politique, et qui ont agi à des époques, euh, enfin, qui se sont illustrés à des époques différentes, là-bas du Moyen-Âge euh, à, euh, à l'époque contemporaine. Euh, par ailleurs, dans mon corpus, j'ai également euh, des œuvres qui sont des doubles biographies, donc on a deux personnages historiques qui sont biographiés, donc c'est très intéressant de voir pourquoi ces deux personnages, la mise en, en perspective des deux. Euh, j'ai également des auteurs qui ont écrit plusieurs biographies fi euh, fictionnelles et j'ai également plusieurs auteurs qui ont écrit sur le même personnage historique. Donc ça permet vraiment des croisements et des comparaisons euh, très intéressantes. C'est en ce sens que je pense que même si mon corpus est limité euh, de fait contre mon, ma volonté, il euh, Enfin, il n'en est pas moins assez euh, représentatif euh, du travail que, que je vois accomplir. Euh, ensuite, euh, donc je lis énormément d'ouvrages théoriques euh, donc qui sont liés à des domaines divers, euh, donc, euh, par exemple aux gens littéraires. Donc euh, effectivement, je m'intéresse énormément à ce qu'on appelle les écritures du jeu, jeu j -E, euh, cest c'est-à-dire la confession, les mémoires... Euh, l'écriture épistolaire, le journal intime, puisque euh, de nombreuses biographies fictionnelles prennent la forme, justement, d'une autobiographie apocryphe, c'est-à-dire fictive. Euh, je lis énormément d'ouvrages théoriques également sur, euh, par exemple, des esthétiques ou des formes langagières, telles que le carnavalesque, le grotesque, euh, la parodie, la picaresque, etc. Et euh, aussi sur des motifs, des motifs en littérature, donc par exemple le fou, en littérature, qui est un personnage très intéressant pour, euh, voilà, pour, pour mon domaine de recherche. Et enfin, euh, je lis encore beaucoup de critiques, euh, donc, euh, notamment bah, sur les biographies fictionnelles sur lesquelles je travaille, euh, mais également sur l'œuvre entière euh, des auteurs euh, donc, qui font partie de, de mon corpus. Et c'est ainsi à partir de ces lectures et de ces réflexions croisées que, euh, ma, recherche, euh, que ma recherche progresse et, euh, voilà, et que mon travail avance. Euh, donc Du coup, bah, qu'en est-il aujourd'hui de, de l'avancée de, de mes travaux de recherche Donc euh, bah, J'ai choisi de commencer par euh, le début, ce qui m'a semblé, en tout cas pour moi, être la logique, c'est-à-dire de vérifier déjà euh, si, effectivement, la biographie fictionnelle d'un personnage historique euh, en prose avait les mêmes objectifs que le nouveau roman historique. Et donc, conformément euh, au nouveau roman historique, euh, qui, euh, qui se... Dans, dans le... comment dire... dont le... Dans le le cri de guerre est de euh, assaltar la histoire officielle, c'est-à-dire assaillir, prendre d'assaut l'histoire officielle, ben, on se rend compte qu'effectivement, la biographie fictionnelle euh, en prose d'un personnage historique renverse bien euh, l'ordre établi, c'est-à-dire qu'elle renverse le héros qui est consacré par l'histoire officielle, et d'un autre côté, elle redonne une visibilité et une voix à tous ceux qui ont été marginalisés dans l'histoire officielle. Euh, donc, en ce sens, le contrat est rempli, mais on voit assez vite que la biographie fictionnelle va au-delà de ses objectifs. C'est-à-dire qu'elle ne prétend pas renverser l'ordre établi pour finalement installer une hiérarchie inverse, mais au contraire, elle prétend mettre tous les personnages historiques sur un pied d'égalité, euh, en les biographiant fictionnellement comme des hommes, comme de simples mortels. C'est-à-dire que d'un côté, elle va démitifié le héros, et de l'autre, elle va redonner l'humanité qui était niée aux marginalisés. Donc en ce sens, elle s'oppose au nouveau roman historique car elle dépasse finalement l'opposition spatiale entre haut et marge puisqu'elle se propose de resituer tout le monde dans un territoire et au centre de ce territoire. Et ensuite, elle dépasse la biographie historique puisque face à la vérité objective, la biographie fictionnelle propose de la compléter avec une vérité subjective. Et donc la biographie fictionnelle, elle fait état finalement d'une métamorphose du personnage historique. C'est-à-dire que le personnage historique, il meurt. Alors il peut mourir littéralement, mais très souvent, il meurt métaphoriquement. Et euh, c'est une manière de le libérer symboliquement du statut officiel qui est le sien dans l'histoire. Et euh, elle va le faire renaître, le faire renaître comme je viens de le dire, en simple mortel. En homme dans sa vérité subjective dans son ambivalence authentique et justement cette libération c'est très intéressant de noter que elle est mise en abîme finalement par la personnalité la figure qu'incarne le personnage historique puisqu'on constate que tous et vraiment tous sans exception sont une figure de du libertador alors vous en avez peut-être entendu parler le libertador c'est simone bolivar euh, un général emblématique de l'émancipation des colonies euh, espagnoles en Amérique du Sud. Et cette métamorphose, elle se ferait en trois étapes. Donc, cette métamorphose libératrice, elle se ferait en trois étapes. Tout d'abord, il faut devenir, enfin, être un être libre. Ensuite, avec ce statut-là, on pourra libérer les autres, c'est-à-dire se faire libertador. Et enfin, on pourra se libérer soi-même. Et donc, en filigrane, derrière euh, les trois métamorphoses du personnage euh, historique, donc du biographié, se dessinent tout doucement les trois, moteurs, les trois métamorphoses de l'auteur. En effet, l'auteur est un artiste libre et qui, de fait, peut alors libérer les autres. C'est-à-dire qu'il libère, on vient de le voir, chaque personnage historique de son statut officiel, un statut plutôt mensonger, erroné, dans l'histoire officielle. Et au-delà il va commencer à libérer carrément sa nation, voire le peuple hispano-américain, d'une fausse identité également, c'est-à-dire d'une fausse représentation de son identité qui a été construite, bâtie, à partir de concepts européens depuis la conquête et qui a été compilée dans ce qu'on a appelé les Chroniques des Indes. Donc, une première, euh, voilà, par, euh, les premières d'ailleurs, par ce qu'on a appelé les conquistadors euh, aussi qui en ont euh, écrite. Et euh, c'est intéressant de voir que ces chroniques des Indes étaient considérées comme des documents historiographiques, donc à grande valeur historiographique, mais qu'en réalité, elles ne sont que de purs mensonges, c'est-à-dire finalement des fictions, aussi fictionnelles qu'un qu roman, et euh, qu'à ce titre, elles finalement, elles, enfin, elles ne servaient qu'à construire et à consolider la gloire des conquêtes de la couronne espagnole. Donc elles sont totalement fausses. Et euh, en finalement en métamorphosant le personnage historique, en métamorphosant l'identité euh, de la nation, du peuple hispano-américain, l'auteur de biographie fictionnelle va également entrer dans la troisième étape de sa propre, de sa métamorphose et justement il va s'auto libérer lui-même. Pourquoi? Parce qu'il va devenir euh, un nouveau, en quelque sorte, un nouveau chroniqueur des Indes. Mais un chroniqueur des Indes renversé, c'est-à-dire capable lui de dire l'authenticité de l'identité de sa nation. Et en ce sens, il va devenir finalement, il va récupérer lui aussi euh, une... Euh, Comment dire, une identité qui lui est niée et qui est pourtant sa, son identité authentique et se défaire du statut officiel qu'on lui donne, qui lui colle à la peau, c'est-à-dire celui de, du fou finalement qui est gouverné par sa seule imagination et qui est incapable de tenir un discours sur le réel. Au contraire, en devenant un nouveau chroniqueur des Indes, il va devenir un auteur autoritaire. Et en fait, il va récupérer l'autorité qui était contenue déjà étymologiquement, originellement, dans son nom, dans le mot auteur, il y a le mot autorité. Et donc il va devenir finalement un libertador-dictador, c'est-à-dire un libérateur-dictateur, comme l'était euh, Simone Bolivar, l'ambivalent Simone Bolivar. Et enfin, parallèlement euh, aux trois métamorphoses de l'auteur, bien entendu, hein, vous l'aurez sans doute compris, on voit aussi la triple métamorphose de la biographie fictionnelle elle-même, puisque en effet... Euh, en dépassant et euh, en se libérant du carcan du nouveau roman euh, historique, elle peut alors être un terrain d'expression privilégié pour l'auteur pour libérer, pour émanciper le peuple hispano-américain et s'émanciper elle-même, puisque si l'auteur devient un nouveau chroniqueur des Indes, elle, elle devient bien une nouvelle chronique des Indes, une chronique des Indes authentique, capable de dire l'identité authentique, euh, du peuple hispano-américain, et finalement, elle se convertit, elle se métamorphose en une archive historiographique aussi authentique que euh, le sont euh, les documents considérés comme euh, pourés euh, par euh, l'historiographie. Euh, donc voilà, mon hypothèse euh, se voit déjà confirmée. Euh, effectivement, il y a donc bien un décalage entre euh, la place octroyée euh, à la biographie fictionnelle euh, par l'histoire et finalement le rôle qu'elle joue euh, dans, dans le réel. Donc mon, le travail de ma recherche va constituer dans un premier temps à redonner la visibilité et la place euh, qui lui sont les siennes, véritablement donc, à la biographie fictionnelle dans euh, l'histoire littéraire, mais également sa légitimité son autorité dans les sciences, dans les sciences sociales. Et je pense que c'est un travail dont l'enjeu est de taille parce que euh, la réévaluation finalement du statut de la biographie fictionnelle conduira, j'en suis convaincue, euh, à la réévaluation euh, de la réception d'un certain nombre d'œuvres qui n'ont jusqu'ici été lues que depuis la perspective du nouveau roman historique. Et je suis convaincue qu'en les lisant depuis cette fois-ci la perspective de la biographie fictionnelle avec ses enjeux qui lui sont propres, il va y avoir de nouveaux sens qui vont euh, émerger de ces lectures. Et je pense pour conclure, donc notamment euh, à euh, toutes ces biographies fictionnelles d'un personnage historique qu'on a euh, rassemblé sous le nom de « Roman du dictateur », qu'on avait peut-être entendu parler. C'est un genre très en vogue euh, donc dans les pays hispano-américains dans les années 1970-1980, et lu comme, euh, finalement, euh, tout simplement des nouveaux romans historiques, elles ont été comprises comme euh, ben, de simples biographies de dictateurs passés qui allaient dénoncer et renverser les dictateurs actuels, enfin qui sévissaient en tout cas euh, dans les années 1970-1980 euh, euh, dans l'Amérique latine. Or, si aujourd'hui euh, on les lit aussi euh, depuis la perspective de la biographie euh, fictionnelle, on va voir que elle dépasse, en fait, ces enjeux-là. C'est-à-dire que c'est aussi une réflexion sur l'auteur, sur son livre, sur la place que les deux occupent, sur la place légitime qu'ils occupent dans l'histoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. On euh, ben, va là, on va passer rapidement aux questions. Est-ce que vous avez donc... Euh... <rire> je je <rire> Quelques questions sur ce travail, oui, de Merci. Bonjour. En fait, moi j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est la date de l'œuvre la plus récente qui était marquée pour plus. La deuxième, c'est de savoir si ce genre de. La biographie fictionnelle, va spécifiquement partenaire à la littérature espagno-américaine, ou si vous avez été des ponts avec la littérature d'autres langues, d'autres pays. Et enfin, si vous pouvez nous donner quelques exemples de personnages. D'accord, je vous remercie de votre question, c'est très intéressant, effectivement. Euh, alors, la plus récente. Euh, il me semble, je dirais, je crois que c'est 2010, donc vous voyez, c'est pas forcément là encore récent, et, il faut encore que je retravaille ma veille scientifique euh, vraiment euh, de l'extrême contemporain, euh, qui est donc La herencia de asesino et euh, qui porte sur, euh, comment dire, qui est la biographie de euh, l'assassin de Trotsky, euh, Ramon Mercader. Euh, donc voilà, d'ailleurs, vous euh, voyez, ça, ça, donne, ça répond euh, en même temps euh, à une de vos, de vos troisième questions. C'est d'ailleurs pas la seule euh, euh, biographie sur, sur cet homme-là. Il y a aussi le cubain, Leonardo Padura, qui a écrit, euh, alors je crois que c'était euh, « El hombre que amaba los perros, l'homme qui aimait les chiens ». Voilà. Euh, mais alors ce roman-là, ce je ne euh, l'ai pas pris en compte parce qu'il n'est pas... Enfin, il se... Il se situe pas, enfin, je veux dire, Ramon Mercader n'est pas complètement le personnage principal. Voilà, donc je ne l'ai pas euh, prise dans, dans, dans mon corpus. Euh, ensuite, effectivement, les études comparées, c'est très très intéressant. Euh, je vous avouerai que j'ai tellement déjà de choses à lire que voilà, euh, je, je me suis pas fait un travail approfondi. Euh, mais en temps, euh, je vais vous répondre en tant que lectrice euh, voilà, que je suis, qui est lectrice de la littérature aussi euh, francophone, euh, il me semble qu'effectivement la biographie fictionnelle compte, voilà, connaît euh, un regain d'intérêt euh, même, euh, même en France. Et, euh, et j'ai même envie de vous dire que ce n'est pas seulement dans le domaine de la littérature, hein, si on regarde aussi le cinéma, euh, le nombre de biopics. Aussi est assez, euh, est assez important et un genre euh, qui intéresse énormément. Donc, euh, même dans le domaine de la fiction cinématographique, ça serait aussi très intéressant de voir comment les outils, finalement, fin, grâce aux outils qui sont propres au cinéma, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aussi sur, euh, sur un personnage. Euh, et en ce qui concerne, donc, vous m'avez demandé, oui, le, les biographies, qui sont les biographies, euh, les biographies, euh, donc les personnages historiques euh, alors, on se rend compte que euh, dans l'ère hispano-américaine, il y a quand même des temps forts euh, donc de publications et de biographies fictionnelles qui sont liées à des anniversaires. Donc, par exemple, le 500e anniversaire de euh, l'arrivée, euh, la découverte, entre guillemets, euh, du « Nouveau Monde » par Christophe Colomb, donc le 500e anniversaire en 1992 a donné lieu à énormément de biographies fictionnelles et évidemment les personnages historiques choisis étaient donc Christophe Colomb et euh, plusieurs figures euh, donc, de, de conquistadors. Ensuite on a eu la même chose aussi au moment des, euh, pour fêter les anniversaires des indépendances euh, donc c'est le cas par exemple au Mexique, donc au Mexique le, la guerre d'indépendance a commencé en 1810 euh, et donc en 2010, ça a été l'occasion euh, voilà, que soient publiées de nombreuses biographies fictionnelles, notamment qui portaient sur le curé Hidalgo qui a lancé le fameux cri de guerre qui marque le début euh, de, euh, de, de la guerre d'indépendance au Mexique. Mais comme je le disais tout à l'heure, hein, euh, toutes, toutes ces figures incarnent en fait le libérateur, le libertador. Et donc ça peut aller, euh, donc là je vous ai donné de, des personnages oui, qui sont liés à l'histoire, euh, vraiment euh, hispano euh, enfin américaine dans, à des dates euh, plutôt à des dates clés euh, Mais on va aussi trouver euh, par exemple euh, des euh, comment dire des personnes qui ont été euh, euh, des femmes qui ont été militantes politiques et qui ont aussi euh, travaillé à l'émancipation des femmes et des, parfois des personnages inattendus donc par exemple comme Flora Tristan, et Flora Tristan, elle a été biographée fictionnellement par euh, le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, prix Nobel donc, en 2010, hein, un péruvien, qui fait d'ailleurs aujourd'hui partie de l'Académie française hein, depuis euh, novembre là, 2021. Euh, et parce qu'elle est d'origine euh, péruvienne. Et justement dans ce livre-là, c'est euh, « El Paraíso de la Otra Esquina euh, », c'est une double biographie de Flora Tristan et de son petit-fils qui est Paul Gauguin. Donc, vous voyez, ce sont deux personnages finalement qu'on rattache à l'histoire, à l'histoire plus du continent européen, en l'occurrence, nous, la France, mais finalement qui sont liés aussi parfois à, quand même, qui ont des racines dans l'ère hispano-américaine. Et donc, tous deux, à leur manière, ils représentent la liberté. Paul Gauguin, qui cherchait cette liberté dans le monde artistique, qui était aussi un être qui avait une sexualité très libre et Flora Tristan qui s'est engagée pour justement l'émancipation de la classe ouvrière et qui représentait aussi par rapport à sa vie personnelle l'émancipation des femmes. Euh, donc ouais, c'est toujours des, des personnages qui incarnent la liberté. Donc euh, voilà, je vous ai donné eux, qu'est-ce que je pourrais donner euh, d'autres Il y en a tellement, donc évidemment Simone Bolivar, l'incarnation voilà, du libertador. Euh, on a aussi, ah oui, donc chose très intéressante, comme toute la biographie fictionnelle finalement se, est fondée sur un principe du renversement, on va avoir des libertadores renversés, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que finalement, même les personnes qui sont emprisonnées représentent la liberté. Et donc on a euh, un livre qui s'appelle « El pergamino de la seducción », alors si je vous le traduis comme ça, c'est « Le parchemin de la séduction », je ne sais pas si en français il a été traduit ou voilà, s'il y, y a un autre titre, et qui porte sur Juana la Jeanne la folle, euh, et qui justement, elle était considérée comme folle, euh, et qui a été enfermée dans une tour. Et on voit que finalement, voilà, ce, ce personnage-là est finalement celle qui est porteuse de la plus grande, de la plus grande liberté. Et euh, donc voilà, des personnages aussi qui sont en prison, euh, donc par exemple un Anglais, Roger Casmans. Euh, qui a contribué à, euh, comment dire, à dénoncer les abus qui étaient faits sur les indigènes dans l'Amazonie péruvienne, euh, donc au euh, fin 19e siècle, début 20e siècle, et qui du coup, lui, a décidé ensuite de s'engager dans la propre euh, libération de son pays, il était irlandais d'origine, alors qu'il était diplomate anglais. Et donc il a été pris, donc, accusé de trahison, emprisonné, et, voilà. et donc euh, dans ce livre, on a toute une partie où il est en prison, et finalement, alors qu'il est en prison, alors qu'il est enfermé. Il représente le libertador. Alors, on a énormément de figures de Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. D'accord, merci beaucoup. Donc, si vous avez d'autres questions, les gars. Qui va, euh, donc, le titre de sa thèse est Empathie, ressources protectrices et facteurs de vulnérabilité des conducteurs et conductrices infractionnistes. Voilà. je vais prendre le micro. Merci. Bonjour. Imaginez, euh, vous rejoignez un ami pour prendre un café et vous comprenez instantanément que quelque chose ne va pas. Ses traits sont tirés, ses yeux humides et effectivement, il vous apprend qu'il vit une rupture difficile. À ce moment-là, il est possible que vous ressentiez vous-même de l'empathie et que vous ayez envie de venir en aide à cet ami. Et bien, ce qui vous permet de comprendre l'expérience émotionnelle de votre ami et ce qui vous donne envie de prendre soin de lui... C'est ce qu'on appelle l'empathie. Maintenant imaginez, deux heures plus tard, vous êtes au volant de votre voiture, vous avez un rendez-vous important, vous êtes un peu pressé, vous passez près d'un passage piéton, une petite dame attend patiemment de traverser, pourtant vous lui passez devant sans même ralentir, après tout, vous êtes pressé. D'un coup, votre empathie a disparu et vous ne prenez pas soin de cette petite dame. Eh bien le sujet de ma thèse, c'est justement d'étudier les liens entre certains aspects de notre personnalité, dont l'empathie, et la manière dont nous conduisons sur la route. Et pour faire ça, j'ai fait passer des questionnaires à plus de 2000 conducteurs, dont certains participaient à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qu'on appelle aussi stage de récupération de faim. Alors, mon hypothèse de base était très simple et sans doute un peu naïve. Puisque l'empathie nous pousse à prendre soin des autres et que conduire consiste justement à se déplacer en faisant attention aux autres, alors un conducteur empathique est un bon conducteur. C'est un conducteur qui dit merci, qui se décale pour laisser passer les motos, bref, qui met en place des comportements dont le but est de prendre soin des autres, qu'on appelle des comportements prosociaux. Et puis surtout, surtout c'est un conducteur qui respecte les règles, évidemment, qui ne fait pas d'infraction. Naïf, je vous avais prévenu. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors oui, ma thèse a bien montré que les conducteurs qui font le plus d'infractions sur la route tendent à être un petit peu moins concernés de manière générale par le bien-être des autres. Et puis, il est vrai que plus un conducteur est empathique, plus il met en place de comportements prosociaux. Mais la particularité de ces comportements, c'est qu'on les met en place surtout quand tout va bien. Euh, la circulation est fluide, il fait beau, on est de bonne humeur et surtout pas pressé. En revanche, ce que ma thèse a montré, c'est qu'il n'y a absolument aucun lien entre la tendance d'un conducteur à faire ou pas des infractions et son niveau d'empathie. Même les plus empathiques d'entre nous peuvent enfreindre les règles. Alors pourquoi Eh bien déjà, il faut savoir que faire preuve d'empathie, ça n'est pas automatique. C'est coûteux en temps et en énergie et ça demande de la motivation. Tout comme tout à l'heure, vous étiez motivé pour prendre soin de votre amie, mais beaucoup moins pour prendre soin de la petite dame. Alors pour illustrer ça, j'ai envie de vous parler de deux études qui pour moi sont très parlantes. La première a été réalisée dans les années 70 avec des étudiants en séminaire à l'université de Princeton, donc des futurs prêtres à qui on a demandé d'écrire un sermon sur la parabole du bon samaritain et l'importance de venir en aide à son prochain. Et puis la moitié de ces étudiants, on leur a dit, il va falloir que vous, aille, vous alliez présenter votre sermon là à un jury de professeurs qui vous attend de l'autre côté de l'université, mais allez-y tranquille, vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Et puis l'autre moitié, on leur a aussi demandé d'aller présenter leur sermon, mais eux, on leur a dit, « Ouh là là, vous êtes en retard, ce serait bien que vous vous dépêchiez !» Et puis, sur la route de ces euh, futurs prêtres, on a demandé à un complice des chercheurs de euh, simuler un malaise. Donc, ces prêtres croisaient sur leur chemin quelqu'un qui n'allait pas très bien. Et bien, dans la condition où les, prêtres ont le, les futurs prêtres ont le temps, 60% d'entre eux s'arrêtent et viennent en aide à la personne. Dans la condition euh, « pression du temps », ces jeunes prêtres qui viennent d'écrire un sermon sur l'importance de venir en aide à son prochain, eh ben seulement 10% d'entre eux prennent le temps de s'arrêter. Oui, ils sont pressés. C'est-à-dire que la pression du temps diminue drastiquement notre capacité à faire preuve de compassion et de bienveillance envers les autres. Autre étude, cette fois sur la motivation à faire preuve d'empathie. Alors vous savez tous sûrement que les femmes sont plus empathiques que les hommes. C'est enfin, pas moi qui le dit, c'est la science. Ça, ça se montre par exemple quand on prend des hommes et des femmes et qu'on leur demande de regarder une vidéo où quelqu'un est en train de raconter une histoire et qu'on leur dit euh, identifier les émotions qui sont exprimées par cette personne. Effectivement, les femmes sont un peu plus performantes pour identifier les émotions exprimées. Sauf... Si on manipule un petit peu, peu l'empathie des hommes à faire preuve d'émotion en leur disant quelque chose de très simple, du genre « Vous savez que les femmes trouvent les hommes sensibles très attirants. » Et bien comme ta magie, il n'y a plus de différence dans la capacité des hommes et des femmes à identifier les émotions. C'est-à-dire que ces études montrent que le temps et la motivation module notre capacité dans certaines situations à faire preuve d'empathie. Et le temps et la motivation, et bien justement c'est souvent ce qui nous manque sur la route. On est pressé, on a des choses à faire, et nos objectifs personnels prennent le dessus sur la sécurité collective. C'est un peu finalement comme si sur la route, on ne voyait plus que des véhicules qui nous empêchent de faire tous les trucs qu'on a à faire, et qu'on avait tendance à oublier que derrière chaque volant, il y a d'abord un être humain. Merci. Euh, je, je, je suis désolée si la question est un peu vague, mais euh, euh, dans le cadre de votre thèse, est-ce que vous avez eu l'occasion de toucher un peu à la sociologie et si oui, comment? Parce que. Enfin, Peut-être aussi que ma question est très naïve, hein. mais euh, conduire, c'est. Enfin, dans, dans le cadre d'un conducteur, enfin, c'est pas seulement la conduite de l'autre, enfin pas seulement notre propre conduite, c'est aussi la conduite de l'autre. Et on, on s'inscrit effectivement dans ce bah, Typiquement un trafic, quand on conduit, on, on, on fait partie d'un tout. Et donc c'est pas juste la seule. Euh, Pensez pas juste l'individu peut... Oui, la, la conduite, c'est quelque chose de très multifactoriel. On va toucher à la sociologie, à la psychologie, mais à la psychologie sociale, la psychologie clinique, la psychologie cognitive, notre mémoire, notre attention sont importantes. Donc, moi, il a bien fallu, dans mes thèses de psychologie, parce qu'en France, on aime bien, euh, c'est la psycho, c'est pas autre chose, d'accord Donc, il fallait bien que je sois centrée sur quelque chose. Mais vous avez complètement raison. Euh, on pourrait aussi parler euh, de dépression professionnelle, on pourrait parler de plein de choses en fait. Euh, moi je vous ai parlé de l'empathie parce que j'avais que 5 minutes, mais dans ma thèse j'ai aussi inclus euh, d'autres dispositions personnelles comme la disposition à l'attention consciente, la bienveillance envers soi-même ou au contraire la tendance à être impulsif, à rechercher des sensations, le, la manière dont on gère les interactions avec les autres déjà quand on est sur nos deux pieds, et comment ça se traduit sur la route, mais aussi la manière dont on gère nos émotions et les interactions avec les autres. Parce que euh, bah, parfois, euh, on va gérer les interactions d'une certaine manière euh, sur nos deux pieds, et puis plus, plus du tout de la même façon quand on est sur la route en fait. Donc euh, je ne peux pas répondre sur la sociologie en elle-même, mais en tout cas, dans le domaine très, euh, qui est peu étudié en France de la psychologie des transports, on fait euh, une part très importante en tout cas à la psychologie sociale. Du coup, j'avais une petite question à votre exemple introductif, euh, en opposition de l'empathie contre une personne qu'on ne connaît pas et un ami. Et du coup, je me demande est-ce que c'est possible de regarder si euh, la conduite et la pression du temps peuvent faire diminuer l'empathie pour une personne qu'on connaît sur la route ou c'est plus difficile à bien, euh, J'aimerais bien, mais il faudrait, euh, faudrait que la personne qui conduit ait la capacité de voir que euh, c'est quelqu'un qu'elle connaît. Euh, une prochaine étude que j'aimerais bien faire, c'est déjà de voir l'influence de quand j'ai un passager, qu'en général je connais, me dire est-ce que je m'exprime de la même manière, est-ce que je gère les choses de la même manière, euh, après c'est plutôt des, des choses que moi j'ai entendues, parce que je suis psychologue dans la sécurité routière, donc des fois j'ai entendu des gens qui s'énervent, et puis quand ils se rendent compte qu'en fait le véhicule contre lequel ils sont en train de s'énerver, en fait c'est leur voisin qui est à l'intérieur, bah, d'un seul coup tout va bien en fait. Euh, il voilà, y, y a cet aspect humain qu'on retrouve dans l'empathie, c'est beaucoup plus facile de faire preuve d'empathie pour quelqu'un qu'on connaît, effectivement, que pour quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on évalue comme très différent de nous, en fait. Mais donc euh, ça joue, ce serait intéressant de regarder ça. Et ben, merci beaucoup. Merci. Ouais, qui travaille sur les apports de l'intelligence artificielle à l'analyse des décisions de justice. Une approche computationnelle du tournant linguistique en droit. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Moi, l'intelligence artificielle, c'est mon dada. Alors c'est un peu surprenant pour une thèse en droit, mais pourtant ça devient très très important. En fait, le point de départ de cette c'est qu'on a des algorithmes qui permettent de prédire l'issue des décisions de justice. Et ça, c'est très embêtant pour les juristes, pour un certain nombre de raisons. Euh, c'est très embêtant, c'est aussi une opportunité incroyable. Le problème qu'on a, en fait, c'est euh, deux choses. La première, c'est que les algorithmes arrivent à prédire les décisions de justice à partir des textes des décisions précédentes. Or Longtemps on a pensé que les juges n'étaient que la bouche du droit et qu'ils appliquaient de façon tout à fait objective les règles qui leur étaient transmises. Euh, et on s'est quand même rendu compte que c'était très limité comme approche, et que c'était très lié à une peur très française aussi du gouvernement des juges, qui ne sont pas élus, mais qui finalement appliquent le droit comme ils le veulent, et donc le droit existe tel que les juges veulent qu'il soit. Ce qui est très embêtant. Donc on se voit un peu la face là-dessus en France. Euh, mais nos collègues anglo-saxons, eux, n'ont pas du tout la même conception et ont rapidement mis en avant ce qu'on a appelé l'approche réaliste, ou les théories réalistes du droit. En disant, ben en fait, si ce que le juge a mangé au petit déjeuner impacte sa décision, alors c'est du droit. Il faut qu'on le prenne en compte. Il faut qu'on s'intéresse à ce qui détermine vraiment le droit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui détermine vraiment le droit. Et le fait que les algorithmes parviennent à trouver ça à l'intérieur des textes même des décisions de justice, du coup, ça interpelle. On se dit, mais finalement, peut-être qu'il y avait dans ces textes qui sont matériellement du droit, quand même, de quoi décrire le droit par le droit, de quoi expliquer le droit par le droit. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette approche-là parce que euh, c'est très cohérent avec un tournant linguistique qu'on a connu dans beaucoup de sciences sociales en fait, euh, où on commence à se dire mais finalement tout est construit par le langage, on construit les connaissances par le langage, les rapports humains se structurent par le langage et l'étude du langage a beaucoup à y apporter. Et le droit n'a pas du tout fait exception, on s'est mis à étudier le langage juridique pour essayer d'en découvrir les significations cachées. Et moi, du coup, je trouve que c'est une opportunité super intéressante de pouvoir comprendre euh, la façon dont ces textes juridiques déterminent d'autres textes juridiques. Comment les textes des décisions de justice peuvent permettre de prédire comment ils déterminent d'une certaine façon, comment ils peuvent expliquer les autres décisions. Donc ça, c'était le premier problème, enfin le premier sujet de, de surprise. Mais... Pourquoi finalement on arrive à prédire ça rien qu'avec les textes. On n'a pas ce que le juge croit être bien, euh, s'il juge une femme ou un homme, n'importe quoi. Tout ça, tous ces éléments sociologiques, tous ces éléments culturels sont de fait un peu exclus par ça. Exclus. Quand je dis qu'on arrive à prédire c'est avec un pourcentage suffisant, grosso modo on est à 80%, ça n'exclut pas du tout que ce type de facteur compte pour le reste. Mais c'est déjà très significatif. Sachant que les juristes eux-mêmes n'en sont pas à 80% de prédiction. <rire> voilà. Donc le deuxième sujet de, de, voilà, de surprise, de questionnement, et qui est plus problématique là, c'est qu'en fait on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi un algorithme nous dit Monsieur X a 70% de chances d'être condamné. Parce que les algorithmes qu'on utilise sont ce qu'on appelle des boîtes noires. Ce sont juste des algorithmes, ça, souvent c'est de l'apprentissage automatique, du machine learning, et c'est-à-dire qu'on leur donne tous les textes des décisions, et ensuite on leur dit, vas-y, trouve. Et, et eux nous sortent quelque chose, mais on ne sait pas sur quels éléments ça s'est basé. Alors après, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. En réalité, beaucoup d'algorithmes sont plutôt des sortes de boîtes grises, où on sait vaguement quels sont les mots qu'on retrouve plus dans des décisions favorables, dans des décisions défavorables mais c'est vraiment pas très concluant. Et donc moi, voilà, mon travail se positionne là. Je me suis dit, mais ce serait une opportunité incroyable que d'arriver à expliquer ces décisions. Non seulement du point de vue pratique, parce que pour des, des avocats, des entreprises, c'est très bien de pouvoir estimer son risque juridique. Mais une fois qu'on a dit, il euh, y a 99% de chances pour que vous soyez condamné, qu'il faut quand même défendre la personne, ben on a un peu au retour à la case départ, aux méthodes, euh, <rire> méthodes anciennes. Et puis dans certains cas, c'est carrément pas applicable. Pour un juge, par exemple, il peut pas du tout se baser sur ça pour se délaisser d'une partie de son travail, par exemple. Parce qu'il va pas condamner quelqu'un, parce qu'on lui dit vous allez le condamner sans lui donner les raisons. Et on ne peut pas vérifier qu'il y ait pas de biais. Et c'est un problème qu'on a beaucoup aux états unis qui utilisent certains algorithmes, par exemple, pour décider des libérations sous caution ou pas, pour estimer le risque. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des biais, notamment racistes, euh, sociologiques, là-dedans. Donc voilà, ça pose des très grosses questions, en médecine aussi, on a ce besoin d'explicabilité pour, pour savoir si, pour qu'un un médecin puisse valider non un diagnostic automatique par exemple. On fait de plus en plus les diagnostics automatiques. Donc voilà, moi mon travail c'était de dire mais euh, il faut vraiment qu'on arrive à les expliquer. Déjà parce que pour moi c'est une des clés pour pouvoir rendre l'intelligence artificielle vraiment applicable aux sciences sociales. Moi je suis très frustrée. Euh, qu'on utilise très peu l'IA pour parler de questions euh, politiques, ou même pour analyser la littérature, pour parler de, de l'histoire, pour tout ça. Et une des raisons, c'est que c'est très compliqué d'appréhender les décisions humaines, et la seule façon euh, dont on dispose pour l'instant, ce sont ces fameuses boîtes noires. Sauf que si elles ne nous apprennent rien sur les raisons, sur les déterminants des comportements, elles sont complètement inutiles en sociales. Enfin, j'exagère un tout petit peu, complètement inutiles, ça peut donner des éléments, mais on passe vraiment à côté de quelque chose qui, qui pourrait... Et j'ai aussi une vision d'un peu plus long terme avec les développements de l'IA. Euh, j'ai le sentiment que si on n'arrive déjà pas à se comprendre, qu'est-ce <rire> que ce sera dans quelques années Et qu'on a vraiment besoin de réussir à instaurer ce dialogue-là, de pouvoir nous comprendre les machines qu'elles nous comprennent et d'en faire des, des, voilà, des partenaires, de créer quelque chose. Et, et l'autre aspect du coup, c'est sur ce côté linguistique. Euh, moi j'adore, c'est un peu constructiviste, mais j'adore me dire que euh, le droit est peut-être déterminé comme un langage et qu'au fond ce n'est que du langage qui détermine d'autres langages. C'est du, du discours qui s'influence, qui s'inter-influence et qui s'engendre se, un peu tout seul. Donc voilà, moi ma thèse consiste à dire, je propose en fait euh, une, une piste pour pouvoir rendre explicables ces prédictions qui consiste à en fait c'est très épistémologique c'est à dire que c'est relatif à la théorie de la connaissance un peu plus long et parce que je lu, la théorie de la décision comment on prend des décisions euh, et à tout ça en fait il s'agit simplement de dire les juges prennent des décisions en se basant sur des informations dont ils disposent à un certain degré ils ont que ça peut être une question de confiance ou juste voilà certaines informations vont être plus importantes que ça c'est un modèle relativement simple et en partant de ça je me sers en fait de l'analyse sémantique donc j'utilise des outils beaucoup issus de ce qu'on appelle l'épistémologie formelle est j'ai aussi fait beaucoup de philo qui est un domaine qui emploie des outils de mathématiques ou d'informatique ou de statistiques pour essayer de répondre à des questions portant sur la connaissance ou les croyances humaines ce genre de choses la façon dont ça se passe donc moi à partir de ce cadre là j'étudie dans les textes des décisions de justice, je fais une analyse sémantique. J'utilise des méthodes qu'on appelle le traitement naturel du langage pour extraire les euh, représentations du sens des mots, de la façon dont les juges les utilisent. Elles ne sont pas extraites des dictionnaires. C'est de se dire si deux mots sont utilisés comme des synonymes, ça va se voir. Leurs relations aux autres mots vont être euh, très similaires. Et en étudiant ces variations de sens, j'en extrais des hypothèses. Par exemple, mon, mon exemple de départ, ça porte sur l'évaluation de l'originalité en droit d'auteur. C'est très important parce que euh, si une œuvre euh, est considérée comme originale, elle bénéficie de la, de la protection liée au droit d'auteur, le fameux copyright, euh, qui ne nécessite aucune démarche et qui est une protection mondiale et automatique. Donc c'est quelque chose de très fort. Mais pour pouvoir être protégée, une œuvre doit être originale. Sauf que le droit, pas plus que quiconque d'autre, <rire> n'a donné de bonnes définitions d'originalité même pas tellement donné en fait. Et du coup, je me concentre là-dessus, comme on sait qu'il y a eu une variation dans l'interprétation de cette notion. Au début, c'était beaucoup sur euh, la compétence, la spécificité de la compétence, ou un degré de différence par rapport à d'autres œuvres. Et de plus en plus, parce que ça a été influencé par les juridictions anglo-saxonnes, on en est arrivé à considérer le temps passé et le contexte de réalisation. Donc on sait qu'il y a eu cette évolution. Et je regarde, donc, en extrayant euh, ça, je vois que si le, les vecteurs correspondant au sens des mots euh, originalité et temps passé, par exemple, euh, se rapprochent progressivement en analysant l'évolution des décisions, euh, je peux faire l'hypothèse que cette idée d'originalité a été interprétée comme étant liée au temps passé, de plus en plus et en intégrant ensuite ce que j'appelle des croyances, mais c'est en un sens pragmatique que j'appelle ça, c'est pas forcément psychologique, c'est juste quelque chose que le juge pense euh, et sur lequel il s'appuie pour agir c'est ce juste pour signifier que ce soit vrai ou pas mais vraiment pas important <rire> parce que c'est juste ce que lui pense et ce que lui croit qu'il va compter et ensuite en intégrant ces éléments là dans mon modèle euh, j'essaye de trouver quelque chose qui permette d'expliquer ces algorithmes et, et le le point un peu là, je vais conclure sur ça, la, la chose qu'en qu réalité je cherche à faire, c'est montrer qu'un juge et un algorithme raisonnent pareil. Qu'en fait on peut les appréhender avec le même modèle de la décision, avec le même modèle épistémologique, et parce qu'en réalité les algorithmes ont été créés par des êtres humains tout simplement. Et au fond, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de façon de découper les choses, de structurer les problèmes, qui si on creuse suffisamment loin, doit être un peu universel. Et le fait que pour moi, les outils qui pourraient permettre de rendre des algorithmes euh, explicables soient les mêmes, qui pourraient permettre de rendre explicables les décisions des juges, euh, c'est quelque chose qui se vérifie assez bien dans les deux cas et qui n'est pas une coïncidence. Voilà, C'est ce que je crois au fond, et il y a beaucoup d'enjeux autour de ce travail, et, et c'est ma passion. Merci m'avoir écouté. Il y a quelques questions. Bonjour, je vous félicite pour la recherche. Euh... Ah, oui. Ça y est. Je vous félicite pour la présentation, pour la recherche. Euh, j'aimerais savoir, euh, premièrement, vous avez évoqué le, les hypothèses de justice prédictive aux États-Unis. Je voulais savoir si, si la recherche. Euh, et dans le champ du droit comparé, si vous apportez d'autres exemples euh, à travailler. Euh, deuxième, euh, deuxième point, euh, c'est un peu plus ouvert. Euh, je, je me suis réfléchi, euh, je me suis dit si l'algorithme, c'est exactement euh, une décision humaine. Euh, je ne sais pas si, si vous, vous allez essayer de travailler le, le langage informaticien un langage juridique, si vous avez réfléchi à ce sujet-là. Alors, je vous remercie très sincèrement pour ces deux questions qui sont complètement pertinentes et complètement pertinentes. Alors, pour la première, en fait, cette idée d'essayer d'analyser les croyances ou les éléments des décisions, euh, elle est très anglo-saxonne dans son origine. Comme je le disais, nous, en France, la différence aussi, c'est qu'on a un droit écrit ce qui n'est pas le cas dans le monde anglo-saxon, où on se base sur les décisions précédentes, où c'est plus libre en quelque sorte. Euh, donc cette idée, en fait, euh, d'analyser les décisions, elle est très anglo-saxonne dans l'âme. Et un des problèmes qu'on a, c'est que justement, beaucoup des choses qui ont été faites sont de, autour de ce paradigme de, de réalisme juridique sont en fait euh, liées à, à, à, au système de common law, donc c'est tous les systèmes anglo-saxons, comme je viens de les décrire. Euh, et il y a des choses qui d'après moi se transposent peut-être pas tout à fait de la même façon en, en droit ce qu'on appelle civil euh, le droit globalement continental en fait c'est quand on a du droit positif écrit quand on a un code civil euh, et donc en fait un de mes objets de recherche c'est aussi d'essayer de comparer le sens des mots dans les décisions de justice et le sens des mots dans le texte des lois eux-mêmes pour essayer d'identifier les différences les évolutions voir s'il y a une espèce de marque d'interprétation, une limite aussi, des fois, enfin, on a des, des exemples dans la jurisprudence où il y a des, des concepts, hein, des champs entiers du droit qui ont été créés à partir de, de rien, à partir du vide, par la jurisprudence parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait. Un exemple, c'est euh, en matière de responsabilité, les responsabilités liées euh, aux objets. En fait, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment problématique avant, mais avec la révolution industrielle, avant, pour pouvoir engager la responsabilité, la responsabilité de quelqu'un, il fallait qu'il y ait une faute. Euh, mais quand une machine explose ou un bateau explose et qu'il y a des gens qui sont morts et des familles qui doivent être indemnisées, euh, ben, personne n'était responsable avant. Et les juges ont entièrement créé tout un nouveau domaine de la responsabilité qui est lié à ça et qui est maintenant euh, celui qui est le plus couramment utilisé. Et là, il n'y avait carrément aucun texte. Hein. Ça, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, ce n'est pas problématique. <rire> euh, donc un de mes objets, c'est essayer de voir ce rapport entre ce texte-là et les textes d'Essidien de Justice, et la spécificité, et ensuite, du coup, de comparer effectivement avec d'autres systèmes de droit, si ça change les choses, si les variations d'interprétation euh, suivent des schémas similaires ou s'il y a des différences. Et en plus, la question du droit d'auteur, elle se prête super bien à cette étude, parce que, comme je l'ai dit, c'est une protection mondiale. Sauf que les juges de tous les pays, mais même les juges différents entre eux, ne vont pas l'évaluer pareil. Et depuis longtemps, en fait, les auteurs qui sont confrontés à cette situation font des espèces de calculs où ils se disent, ah mais dans telle juridiction, dans tel pays, il euh, y a plus de chances parce qu'eux, ils interprètent l'originalité un peu comme ça. Et à partir du moment où eux l'ont validé, ce sera bon dans le monde entier. Donc en fait, ça se prête très bien, la question du droit d'auteur, parce que tous les tribunaux l'ont tranché. La, la même question portant sur le même... quelque chose sur lequel on est, on est bizarrement assez d'accord au niveau, au niveau mondial. Et du coup, voilà. Et en plus... Le droit en fait, français et européen, parce qu'il y a un processus d'harmonisation au niveau européen que j'étudie aussi, c'est beaucoup fait sous l'influence du droit anglo-saxon. Donc j'essaye effectivement d'intégrer cette dimension comparative en sachant que j'aimerais beaucoup réussir à transposer ces questions dans le droit civil et d'intégrer les spécificités qu'il peut y avoir à cause de ça. Et la deuxième question sur le langage, euh, c'est peut-être une des questions qui me fascine le plus à titre personnel. J'ai depuis très longtemps donc, ce sentiment, non seulement que tout est un peu le langage, moi ce côté tournant linguistique me parle beaucoup, mais j'ai aussi le sentiment, euh, je pense que j'ai une vision en fait, assez, une conception assez large du langage, en sens, sens d'un, on va appeler ça un système de symboles articulés euh, euh, dont le but est de produire du sens ou de la signification, une définition un peu comme ça, il y en a plein, mais une définition un peu comme ça, pour moi, ça englobe aussi bien les langages artificiels que les langages dits naturels, qui sont ceux voilà, qui sont le français, l'anglais, l'espagnol. Euh, et donc pour moi, les, les différentes sciences peuvent être des langages. Euh, un des premiers trucs qu'on fait quand on étudie une discipline, c'est d'apprendre tout son vocabulaire spécifique et sa façon de... Voilà. Il y a aussi plein de questions. Euh, beaucoup de juristes sont persuadés qu'il y a une sorte de spécificité du raisonnement juridique, qu'il y a un raisonnement proprement juridique. Euh, et qu'on essaye euh, d'inculquer aux pauvres étudiants euh, des deux premières années. Euh, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est basé sur l'idée d'un syllogisme. Syllogisme, c'est de dire euh, « euh, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». Ça, c'est un syllogisme. C'est une loi, ordonne dans ce qu'elle s'applique, donc, voilà. Euh, et ça, c'est pas... Moi, ça me gêne de dire que c'est proprement juridique. <rire> Je trouve pas. <rire> Et moi je suis persuadée que la logique, les mathématiques, même que les autres disciplines scientifiques constituent quelque part un système de langage, un système de, de représentation, quelque chose qui enferme tout ça, et qui n'a peut-être pas lieu de vraiment distinguer les langages artificiels des langages naturels. Et ce qui se passe au niveau des langages de programmation, c'est super intéressant. En plus il y a une progression au fil du temps. On a commencé par programmer dans des langages très très proches de la machine. Donc, vous savez, du binaire, il faut donner du 0 et du 1. À la fin, quoi que vous fassiez, quoi que vous écrivez, il sera traduit en 0 et 1, le courant passe ou il ne passe pas. C'est très simple. Euh, et, et on a commencé donc avec des langages qui permettaient d'aller un petit peu plus vite, de ne pas tout écrire en 0 et en 1, de dire bah, dans tous ces cas-là, t'écris 0, 1, 0, 0, dans tous ces cas-là, t'écris ça. Et progressivement, en fait, on a rajouté des couches d'abstraction. Et maintenant, on arrive à des langages fonctionnels qui sont super complexes et qui permettent de faire des choses... Pour moi, ça ressemble presque plus à des langages artificiels parce qu'ils ont été créés pour être les plus faciles à appréhender et à manipuler pour nous, humains. Et on se retrouve avec des concepts très abstraits. Je peux dire, je crée une variable liberté, je ne définis pas ce que c'est, et puis euh, dans euh, 10 pages de code, je vais en faire quelque chose, et puis après je vais changer. Et le compilateur, il va comprendre tout seul ce qu'il veut faire, il va faire un typage dynamique, si à un moment donné il se rend compte qu'en fait c'est un nombre, il va le changer. Donc c'est très... Euh, on a progressé de plus en plus vers de l'abstraction et, et pour des langages qui, qui finalement sont... Et, et cette idée aussi de distinction entre quelque chose de formel et quelque chose qui serait pas formel je la trouve aussi très poreuse parce que le langage c'est une question de forme et la question de la forme juridique aussi m'intéresse beaucoup euh, donc voilà, pour moi c'est des choses qui sont très poreuses et j'ai le sentiment qu'il y, y a quelque chose en dessous dans la, dans la structure du langage, quelque chose de voilà. et j'essaye aussi d'avoir en tête et d'étudier ces conceptions euh, et, et cette évolution particulièrement euh, des langages vers de plus en plus d'abstraction en, en mathématiques, en informatique. En mathématiques aussi, on a maintenant la théorie des catégories, la théorie des ensembles. C'est des théories mathématiques où on peut faire des ensembles de, de carottes, de concepts, de tout ce que vous voulez, et étudier les liens entre ces ensembles. Et ça devient, enfin, pour moi, c'est aussi une des façons... Il y a eu beaucoup de tentatives d'appliquer les mathématiques aux sciences sociales, et pour moi, c'est au travers de l'histoire, on a eu la cybernétique, on avait plein plein de courants. Et pour moi, cette histoire des théories des catégories, c'est quelque chose que je mobilise beaucoup. Et je pense que c'est peut-être une nouvelle ère d'application et d'interaction entre les sciences formelles et les sciences humaines pour tenter qu'on puisse distinguer tout ça. Donc, deux questions tout à fait intéressantes qui me passionnent. Merci beaucoup, et donc on va passer donc, à notre quatrième doctorant, donc Thomas Chrétien, euh, qui est spécialiste en modèles dynamiques et corpus. Et le titre de sa thèse est Autocatégorisation dans un projet de recherche contributive, volonté de changement et rapport au commun, passage du jeu au nous dans le corpus conversationnel du, la du laboratoire mobile des langues. Merci. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, je vais présenter mon sujet qui est le passage du jeu audio voilà, dans le laboratoire mobile des langues. Euh, C'est un dispositif de collecte en langue naturelle. Donc, vous voyez juste là le, ce qu'on appelle la bande conversationnelle qui est installée dans un camion aménagé euh, pour pouvoir faire écouter et enregistrer de, de la parole de conversation ordinaire. Ah, donc, euh, l'intérêt pour moi de ce sujet est né... Euh, juste à la suite du mouvement des Gilets jaunes, je me suis posé la question, en fait, de la réappropriation collective de la parole, et du coup, ce, ce sujet s'est construit au fur et à mesure, et euh, donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier comment cette volonté de changement se traduit dans la langue. Donc, en première partie, je vous, je vous parlerai de ce sujet, le passage du jeu au nous. Juste après, le, je vous dirai quelques mots de ce dispositif de collecte. Donc, on voit le camion, là, qui est en train d'être aménagé. Il est encore au garage et va, va sortir dès la semaine prochaine. Et puis enfin, quelques mots sur l'aspect contributif de ce projet de recherche. Euh, donc, comme je vous le disais, c'est un corpus oral de conversation ordinaire, c'est-à-dire qu'on constitue un portrait sonore de la France. Euh, le camion va se balader partout en France pour enregistrer les gens en train de discuter, tout simplement. Et moi, à l'intérieur de ce, de ce grand corpus, je vais constituer une mini-collection euh, qui, qui aura pour but d'identifier comment les gens se catégorisent dans la langue. Donc, euh, euh, comment ils se catégorisent à la première personne, donc euh, du singulier et du pluriel, et euh, surtout dans quel contexte. Euh, C'est-à-dire que je vais documenter la manière dont, dont le langage est, est produit, ce qu'on appelle des données situées et aussi euh, de manière authentique, c'est-à-dire qu'on ne va pas modifier les, modifier les données, euh, ce qu'on appelle les données attestées. Il euh, y aura deux formes d'enregistrement, de, de, la conversation libre, c'est-à-dire que les gens seront invités à continuer leur, leur discussion à l'intérieur du camion, sans, sans leur donner de, de thématique précise, et en même temps, euh, des conversations où il y aura eu des pistes de discussion, qui seront vraiment liés plus spécifiquement à mon sujet. Donc pour ce cas, la, le type de thématique que je pourrais donner, c'est l'idée de changer le monde, on a lancé la discussion là-dessus, et dans une démarche comparative, je, je, je comparerai en fait le, le passage du jeu ou nous dans ces deux types de, de modes de, de discussion. Et donc mon hypothèse principale, c'est de d'anticiper qu'il y aura sûrement plus de passages du jeu au nous dans des, dans des conversations où il y aura eu une piste induite par ce, cette volonté de transformation sociale. Quelques mots sur le dispositif, donc euh, je vous parlais de la bande conversationnelle qui est située tout au milieu, euh, bien sûr pour pouvoir écouter il y a des haut-parleurs et puis pour enregistrer des micros, euh, tout ça dans, enfin, plutôt masqué à l'intérieur de du camion pour essayer de re reconstituer un, un, une ambiance de discussion à peu près naturelle. Bien sûr, les participants savent qu'ils sont enregistrés et, et euh, sont, euh, sont informés de la, la démarche en cours. Euh, on s'inscrit dans une, dans une optique de sciences ouvertes. Euh, C'est-à-dire que les données seront mises à disposition, gérées et puis de manière inter avec une interopérabilité des données euh, voilà donc ça ça passe par une application qui est dédiée en plus de, du système d'enregistrement mais aussi des plateformes donc euh, un entrepôt de collecte et puis une, une plateforme de mise à disposition qui s'appelle cocoon euh, voilà ça c'est pour la partie euh, plutôt numérique donc comme je vous le disais l'idée c'est de réaliser le portrait sonore de la france ça commence dès la semaine prochaine le camion sort du garage dans quelques jours, et euh, il sera inauguré pour, euh, à l'occasion de l'ouverture de la Cité Internationale de la Langue Française, à Villers-Cotterêts, et donc on enchaînera sur euh, des collectes en région Hauts-de-France dans les semaines et mois qui viennent. Je vais vous parler de la conversation libre, donc euh, l'idée de ce dispositif, c'est d'offrir le café ou un verre de jus de fruits aux gens, et de leur proposer de continuer leur discussion, euh, qu'ils auraient pu entamer à l'extérieur du camion. Euh, au départ ou alors de faire se rencontrer des gens qui n'étaient pas, pas au départ euh, ensemble dans ce qu'on appelle donc le module café conversation pour essayer de recréer un, un contexte de discussion le plus naturel possible et enfin c'est un projet euh, à la frontière des arts et des sciences puisque le dispositif de collecte a été élaboré par un artiste qui s'appelle Guy euh, donc euh, l'ensemble du dispositif de collecte mais aussi euh, pour les restitutions euh, c'est de donner une forme artistique à, à ces restitutions, bon, c'est des expositions euh, souvent avec une forme numérique. Et l'idée c'est de pouvoir au fur et à mesure, de, au fur et à mesure des régions qu'on parcourra s'associer avec des artistes locaux. Donc ça fait le lien avec ma dernière partie qui est donc l'aspect contributif. Donc euh, ça, ça se manifestera par le travail avec des acteurs locaux, donc des artistes comme je vous le disais, mais aussi euh, avec les citoyens. L'idée, c'est de créer une connaissance commune sur la langue. Donc, Dans le camion, je vous parlais surtout de l'aspect collecte jusque-là, mais aussi un module d'exposition sur la langue française et ce qu'on appelle les langues de France, c'est-à-dire les langues régionales, les langues de l'immigration. Euh, aussi l'accès à, à une écoute de milliers d'heures d'enregistrement. Les plus vieilles, ça date des archives sonores de Ferdinand Bruno. Euh, à partir de 1911 jusqu'aux dernières collectées et avec aussi euh, l'idée de pouvoir faire réagir euh, les gens sur les enregistrements qu'ils viennent d'écouter. donc tout ça l'idée c'est de pouvoir euh, voilà, partager une connaissance sur la langue et enfin euh, comme ce que je vous disais par rapport aux artistes le fait de travailler avec eux les participants seront sollicités pour faire évoluer le protocole de collecte euh, pour l'instant il est il a été pensé vraiment en théorie, mais l'idée c'est de pouvoir le faire évoluer avec eux et de les impliquer dans, le, dans les expositions de restitution euh, en les faisant travailler avec les artistes en question et avec nous euh, plus directement. Donc pour conclure, euh, cet aspect de ma thèse euh, de, de constituer une mini-collection, c'en est qu'une partie, puisque l'apport principal, c'est quand même de documenter ce travail de recherche qui vise à à constituer le plus grand corpus de Français parlé parler euh, et à, à pouvoir l'étendre avec euh, ce dispositif euh, déployé euh, dans les différentes régions. Voilà, le site sera ouvert à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie. Une question purement linguistique. Est-ce que vous faites une distinction entre le on et le nous quand vous parlez Vous avez parlé de, y avait un on et un nous. Alors à ce, à ce stade-là, j'en fais pas. Donc, comme le pour vous dire un petit peu où j'en suis, le, les collectes commencent vraiment officiellement à partir de la semaine prochaine. Euh, voilà, là j'ai un petit peu réfléchi à quel logiciel je vais utiliser pour le repérage de ces formes-là. Pour l'instant je ne fais pas de différence je m'attends à avoir beaucoup plus de on que de nous qui est une forme morale euh, mais ce sera intéressant de voir donc moi j'aurai une approche plutôt qualitative je ne vais pas faire de statistiques par rapport à ce que je vais pouvoir trouver mais je, ouais, je m'attends quand même à avoir beaucoup plus de haut ce, ce qui sera intéressant c'est de voir dans quel cas le nous apparaît euh, donc euh, les champs de recherche sur lesquels je m'appuie, il y a notamment la sociopragmatique, il y a des, des travaux de Pierre Ancrevé qui ont été faits sur vraiment le, le contexte sociologique. Et c'est vrai que le nous, on s'attend à le voir dans un contexte plutôt de langue moins naturelle, un peu plus formel. Donc euh, ouais, ce sera, sera intéressant à identifier. Moi, j'aurais une question sur, euh, est-ce que déjà, euh, vous avez déjà quelques hypothèses peut-être sur, euh, parce que donc le canot va sillonner la euh, France, sur peut-être certaines régions euh, qui seraient plus enclines euh, à dire le enfin, nous plus facilement, ou euh, enfin, je, je, je caricature, mais peut-être euh, dans certaines régions, on dira tout en jeu, et, euh, et voilà, si déjà, il y a euh, des hypothèses euh, comme ça, un petit peu. Euh, euh, par euh, géographique euh, même après peut-être aussi euh, euh, selon euh, la CSP enfin voilà des, des choses comme ça euh. si déjà il y a des hypothèses avant même effectivement d'avoir pu euh, écouter alors moi ça va être ouais, plutôt sur le contexte, de, donc, le contexte sociologique c'est vrai qu'on va récolter pas mal de métadonnées à ce niveau là au, au niveau des différentes régions je pense pas mais c'est vraiment un a priori on, on verra, j'ai pas d'hypothèse dans ce sens là par contre, euh, selon le, le contexte d'enregistrement, par exemple, si on est dans une structure euh, proche de mouvements sociaux ou autres, forcément, on, on s'y attend un petit peu plus. Euh, et après, sur chaque région, on va essayer de travailler avec des, avec des, des partenaires sur les langues régionales. Euh, ça, ça, va être plus, euh, ça va être plus dans ce sens-là que ça va, se, euh, ça va se caractériser. Sur vraiment mon sujet de thèse en particulier, je ne m'attends pas forcément à des choses... Euh, à des variations sur le, sur le type de région. Mais peut-être qu'il peut qu y en aura. Mais... Merci. Euh, oui, j'avais plusieurs questions. La, la première, c'est pour euh, les groupes de personnes que vous avez accueillir en camion. Est-ce que vous avez directement parce que selon les groupes, il y en a certains vous allez accueillir avec des conversations libres et d'autres des conversations pistées. Vous allez essayer de passer de l'un à l'autre pour regarder votre édition dans le même groupe. Et vous n'avez pas d'articulation avec les langues régionales, et les patois. Est-ce que vous allez introduire aussi quelquefois des des langues régionales n'ont pas forcément la même articulation de pronoms, ou des gens qui ont plutôt appris à parler autant le français que régional et puis du coup, ont deux différents pronoms sur les langues et qui n'ont pas forcément la même conception du jeu du monde, ce qui s'est aussi fort euh, influencé par leur langue régionale. Merci. Plein de, mmh. plein de choses intéressantes. Euh, donc, la différence entre voilà, la conversation libre et, et les pistes de discussion, euh, alors c'est vrai que le créer un espèce de dispositif où on retrouverait les mêmes participants sur ces différents modules, ce serait vraiment très intéressant et ce sera d'autant plus possible si on, on peut s'intégrer dans le, dans le contexte de collecte, si on peut y rester un moment avec les mêmes publics. Donc ça, on l'espère. Euh, C'est aussi tout le, toute la question de la, des recherches contributives pour pouvoir vraiment travailler dans la longueur. En tout cas, moi, le, donc on collecte des métadonnées euh, d'ordre sociologique, mais aussi on prend quelques infos. Moi, la, la volonté que j'ai, c'est de pouvoir recontacter des gens euh, chez lesquels j'aurais identifié des choses dans les conversations libres et pourquoi pas les faire reparticiper euh, à, ces, à cette deuxième forme euh, d'enregistrement. Après, le faire sur place, euh, voilà, ça, ça nécessitera qu'ils qu aient du temps disponible, donc, euh, donc, donc on verra. Et sur le... Euh, le fait de recréer le même dispositif en langue régionale, euh, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais ça, ça pourrait être le cas, puisqu'en fait, on fonctionne avec des projets compagnons. Je pas trop le temps de, de vous en dire deux mots jusque-là. mais euh, Donc, en fait, le, le dispositif de collecte est, est réfléchi de manière suffisamment universelle, on va dire, pour qu'il puisse être euh, saisi par d'autres projets de recherche. Et donc, s'il y a des projets de recherche sur les langues régionales, euh, c'est vrai que ça pourrait amener à des collaborations de cet ordre-là entre mon sujet et, et le fait qu'elle s'exprime dans d'autres langues. Et le premier projet de recherche compagnon qui démarrera, c'est un projet de recherche sur la lecture aux enfants. Euh, c'est Céline Dugas, une collègue qui étudie la manière dont on lit des, des albums jeunesse aux enfants, et notamment certaines manifestations dans la langue euh, que sont la liaison ce qu'on disait sur le nous et le on, euh, est-ce qu'en sachant qu'on est enregistré, on va plutôt faire certaines liaisons ou pas voilà, C'est ce niveau-là on se positionne pas mal sur la langue qu'on entend. Et donc, euh, pour elle, c'est euh, voilà, le cas aussi pour les enfants. Merci beaucoup. Et votre écoute. Merci aux doctorants et aux doctorants d'être venus nous présenter ce sujet si passionnant. Euh, donc, on se donne rendez-vous encore mardi prochain sur le, même, euh, sur le même schéma. Donc, voilà, quatre doctorants, une heure, des questions, des présentations. Euh, en termes de valorisation de thèse, sinon, si vous voulez, on a aussi la table au fond du pixel qui présente des carnets de thèse avec d'autres doctorants. Je vous invite à aller voir ils illustrent en fait le projet de recherche. Et sinon, tous les mois, sur le blog du Pixel, on vous fait une petite présentation de thèse en open access pour valoriser justement la science ouverte et le libre accès des connaissances. Voilà, je vous remercie encore pour votre participation. Merci.